Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer une nouvelle fonctionnalité de Bokeh qui s'intitule les fiches auteurs. Alors les fiches auteurs sont des pages générées automatiquement par Bokeh qui vont prendre différents éléments du fond euh, de votre réseau de médiathèque et euh, les lier à une biographie. Donc euh, par exemple si j'ai l'auteur Miles Davis, j'ai sa biographie de Wikipédia qui a été enrichie, nous verrons ça après, ainsi que des termes associés, des auteurs associés et la liste des documents euh, qui sont issus euh, du fond euh, de vos différents SIGV. Alors, pour commencer, l'activation de cette fonctionnalité se fait par des variables. Il faut activer la variable author page. Ceci aura pour effet, lorsque vous êtes sur une notice ou un résultat de recherche, euh, de remplacer euh, tous les liens vers des auteurs avant ça renvoyer vers un résultat de recherche mais une fois que vous avez activé ça tous ces liens là vont envoyer vers la fiche auteur voilà. alors quels sont les différents éléments de cette fiche auteur tout d'abord il ya la biographie issue de wikipédia euh, il y a une photo qui apparaît maintenant et euh, bokeh va enrichir cette biographie euh, en remplaçant les auteurs et les œuvres hein, par des liens internes euh, selon votre fond. Par exemple, sur cette biographie de Miles Davis, Bokeh va repérer que celle-ci parle de Bill Evans et John Coltrane, et donc va remplacer euh, les liens, dans la mesure du possible, euh, vers les auteurs internes euh, au portail. Par exemple ici, la biographie Wikipédia parle de John Coltrane, et si je clique sur John Coltrane, Bokeh va me renvoyer vers l'auteur la, en question. De même, euh, vous aurez la même chose euh, pour les œuvres. C'est-à-dire que non seulement Bokeh va remplacer les liens vers les auteurs, mais aussi vers les œuvres. Euh, pour que à partir d'une biographie, un usager puisse directement aller sur une œuvre référencée dans la biographie. Voilà. Alors ensuite, nous avons les termes associés, c'est-à-dire que euh, Bokeh à partir euh, des différentes œuvres euh, sur lesquelles euh, l'auteur est référencé dans le fond. Il va extraire euh, les sons d'intérêt, dit e pcdm 4 euh, matière et sujet, et les classer par ordre d'apparition. Donc par exemple pour euh, Maldivis, le terme qui apparaît le plus c'est et Jazz. Et ceux-ci euh, sont des liens euh, cliquables. Voilà, on peut voir l'ensemble. Et quand je clique dessus, euh, Bokeh me renvoie vers un résultat de recherche dans lequel on affichera les éléments. Euh, Concernant, enfin le document concernant Mel's Davis, euh, filtré par le centre d'intérêt trompette euh, euh, jazz sur lequel euh, j'ai cliqué. Voilà. Donc si je prends un autre document, par exemple, euh, un autre terme, Bipop et affiliation, voilà, je vais retrouver tous les documents sur lesquels Mel's Davis apparaît et euh, filtré donc du coup par le terme, ici c'est euh, Bipop et affiliation. Ensuite, on va voir les auteurs associés, c'est-à-dire que par rapport à tous les documents du fond qui référencent Melzevis, on va extraire tous les autres auteurs. Donc on voit qu'il y a 15 documents qui associent Melzevis à Paul Chambers dans le fond de ce portail. Donc si je clique sur l'auteur, je vais aller sur l'affiche auteur, évidemment. Voilà. Et si je clique sur les collaborations, cela va me lancer une recherche entre donc la John Coltrane et Paul Chambers. Donc je vais pouvoir avoir tous les documents qui croisent euh, Miles avec John Coltrane. Pour finir, euh, nous avons euh, tous les documents classés par type de support. Donc là, pour Miles Davis, on va pas avoir les disques, les lits, les DVD et les vinyles. Si je clique sur le titre, Bokeh va relancer la recherche sur Miles Davis filtré par le type de document en question. Voilà. Évidemment, lorsque je clique sur une notice, cela va me ramener à la notice en question. Alors, cette page est aussi euh, disponible en mode téléphone. Donc, si vous avez un profil de type smartphone, cela va fonctionner. Euh, de plus, lorsque vous êtes sur une biographie et connectant en tant qu'administrateur, à l'instar de la page notice, vous pourrez, s'il y a une erreur, ou si la biographie est manquante, modifier la biographie et proposer le lien euh, Wikipédia. Euh, qui correspond à la biographie si elle est disponible. Voilà merci pour avoir suivi cette démonstration et bientôt pour une autre démonstration bokeh